Tchou Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec Je Teste. Aujourd'hui, je teste la marque Coolmine. <rire> Pleine de promesses, hein, la marque. voilà Je vous rappelle, cette émission est enregistrée en live sur YouTube, sur GGVO, sur la chaîne calma le dimanche à 16h. On est en live, on parle des sujets, des, des reviews que j'ai fait, des reviews à venir. Je lis tous vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, tout ça. On parle des projets, de tout. Et surtout, je fais l'enregistrement de ces émissions. Et aujourd'hui, on teste la marque cool, euh, cool mine, qui proposait pas mal de produits plutôt sympathiques, qu'on va, par exemple, découvrir, euh, tout de suite. Tchou! Allez, là voilà. j'enlève mes lunettes parce que cet écran-là n'est pas polarisé. Alors, la marque cool mine, la marque cool mine propose plein de produits plutôt sympathiques. Vous allez voir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de t-shirts. Alors, moi, je suis très fan de t-shirts. Alors, apparemment, il y a possible de mettre même vos propres t-shirts. Ça annonce rien de bon, malheureusement. Les articles en promo, là, après il y a quoi là Sans t-shirt, nanana. Les meilleures ventes, par exemple. Alors le t-shirt que j'avais mis Coolmine, il y était mais n'y est plus. Déjà, parce qu'apparemment, ils n'ont plus de taille L. Ils n'ont plus que des grandes tailles pour Shadow. Tac, ça c'est fait. Mais ils ont plein de t-shirts super sympas. Et si on prend par exemple les nouveaux t alors c'est très très noir. Après, il y a encore un peu d'espoir. Mais moi, je suis plutôt t-shirt blanc. Parce que je rappelle j'habite en Asie. Et ici, t-shirt noir en plein soleil, je peux dire, voilà, tu les sens brûler sur ta peau. Autant que c'est ni en coton ni en cotonne, hein. on est d'accord. Bon, allez, on va découvrir un peu le produit et on reviendra après là-dessus tout de suite. Bon, alors, on va pas à tout parce que là il y a le truc, on va mettre ça ici. Voilà. Bon, allez, le premier, il y a un t-shirt que j'ai vu qui me paraissait plutôt rigolo. C'est un t-shirt Foo Fighters et je pense que c'est pour ça qu'il euh, n'y est plus disponible, puisque à mon avis, c'est une marque déposée. C'est un groupe de musique classique pour ceux qui connaissent pas. Alors, l'emballage dégueulasse. Voilà, ça ça va bien. Ensuite, le logo ici, donc là, il n'y a pas de marque, rien. Hein, c'est pas marqué coup de main", euh, truc comme ça. La qualité. Ah ça va. Ça va, je m'attendais. Euh... Ah ça va. Ouais, parce qu'il y a souvent, on a des. Oh putain, il est long, il est grand, c'est j'ai pris quelle taille Je crois avoir pris XL pour être sûr. Ah, c'est marqué en japonais dessus. Il est assez euh, assez étonnant. On voir tout, tout coller. Ça me rappelle quand je faisais mes propres t-shirts <rire> et ouais j'ai l'habitude Fais voir il n'y a pas marqué il n'y a pas une taille ça un peu. 100% coton elle moi je dirais bien elle enfin bon elle euh, c'est l'américain il a l'air pas mal vous me direz ce que vous en pensez euh, ceux qui sont là dans les commentaires et tout. j'aime beaucoup j'aimais bien celui-là avec marqué fou fighters le, le petit van et tout et bien évidemment on va passer tout de suite à l'essayage donc ceux qui sont pendant le, le replay ça sera coupé à ce moment là pas que vous voyez euh, mon corps d'athlète et ceux qui sont là en live elle ne le verront pas non plus. Bon, allez. Chou, le voilà. Ta -da -da. Alors il y a un peu de verre Non même pas. Non c'est un peu c'est du jaune. Il est où le vert Pourquoi il y a du il y a pas de verre hein Tu vois C'est quoi ça Il ya quoi là Il y a rien. Tu vois Il y a pas. Ah, non c'est jaune. Je vois pas... alors Le jaune il le, le met en vert. Bon, il est pas mal. Il est pas mal taillé. En même temps. Bon, vous pouvez plus l'acheter sur le site. Mais bon après vous mettez. Euh... Au pire, vous prenez une photo et vous demandez sur AliExpress, vous en trouverez les mêmes. Ah bref, c'est la qualité. Elle n'est pas c'est pas incroyable au niveau de la qualité, mais j'ai eu pire. J'ai porté pire. J'aime beaucoup, avec le petit camion et tout dessus. Bon, voilà, après, c'était pour le, pour la, la blague. Combien que je l'ai payé 6 balles. 5,56€. Voilà, je l'ai payé 5,56€. Bon, pour 6 balles, ça va. Ça me fait pas un deuxième trou de revolver. Je trouve que le logo est plutôt sympathique. Il taille pas trop trop mal vous voyez au niveau des épaules et tout j'ai commandé quelle taille fait voir j'ai bien commandé L, voilà ma taille blanc l pas mal voilà. je mets le lien dans la description sur la qui vont commencer le boutique c'est pas incroyable on sent que c'est une marque d'OM encore une fois qui font de l'impression sur du t-shirt moi je le trouve plutôt rigolo avec son petit truc comme ça et tout. après c'est pas un de mes préférés je préfère les, les seven street par Exemple, voilà donc je vous mets le lien dans la description. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de la marque mind Bon, apparemment, c'est vraiment de la marque OM qui met son qui imprime des t-shirts. Hein. Simplement, on voit que c'est le même que ayant en fait ma propre marque de t shirt Oui, ça fait partie des projets qui n'ont pas marché, mais <rire> tout marque pas. Hein voilà, et ben on a le même truc. Ça imprimé, on sent après ça colle et tout. Voilà euh, l'impression, euh... voilà. peu d'expérience, de, de, de, de, de, de, de vidéo, truc J'ai tout fait, il hein a tout fait, tout vu, tout fait. <rire> Voilà, qui okay, crâneur Voilà. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ça. J'ai pas pu commander d'autres trucs, il y avait que les t-shirts. J'ai commandé que un blanc. Bon, ça vaut 6 balles. Pour 6 balles, c'est pas mal. Après, euh, peut mieux faire. On arrête là l'enregistrement. Je ferai le code. Cette vidéo tombera peut-être mercredi. Elle est plutôt courte et les produits d'après devraient beaucoup plus vous plaire puisqu'après j'ai des produits avec des crocodiles avec marqué LACOSTE Coste directement acheté sur AliExpress et tout. Ils ont le droit Non. Mais il le faut quand même. Allez, bonne journée à tous. Prenez soin de vous, abonnez-vous, like, commentaire, même là, à tout à l'heure. Et sinon ceux qui sont en live, bah tout de suite.